J'étais invité à déjeuner chez des amis, avec des gens. Bon, j'apporte un gâteau. Et il s'est passé un incident grave. On a oublié de manger mon gâteau. Je pourrais raconter la journée, minute par minute, tellement le moindre détail est gravé. J'arrive, je sonne. Dring, dring, dring. J'entends « Tiens, on a sonné. »« Ah bon Tu crois déjà ?»« Oui, oui, ça doit être Hippo. »« Mais non, tu sais bien, Hippo, il est parti en voyage. »« Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. »